Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de pleine lune en scorpion. Une pleine lune qui nous demande d'aller chercher dans les profondeurs de notre âme pour aller révéler toutes nos parts d'ombre, les mettre en lumière. Il y a aussi l'idée de déconstruire des choses pour pouvoir reconstruire. Donc on va voir avec les cartes par quelles énergies on est brassé. Ça peut être un peu remuant pour tout le monde, parce que voilà tout simplement ça fait remonter des choses qu'on camoufle donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire, quels sont le message euh, quels sont les messages pour nous, pour les personnes qui découvrent cette vidéo qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique holistique parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être euh, et euh, donc tout simplement les aider à reprendre les rênes de leur vie euh, j'aborde différentes thématiques comme l'alimentation, le corps et bien évidemment la spiritualité donc euh, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces sujets, je vous invite déjà d'une part à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira euh, et aller regarder les différentes playlists qui sont consacrées à ces différents sujets donc pour voir et découvrir mon approche euh, justement en lien avec ces problématiques euh, et euh, donc euh, si vous êtes intéressé pour avoir une guidance personnalisée vous avez le lien qui se trouve dans les commentaires puisqu'ici évidemment il s'agit d'une guidance Général, Donc, c'est à vous de l'appliquer à votre propre vie et euh, de voir si ça fait écho. Si ça ne fait pas écho, ça veut tout simplement dire que la guidance n'était pas faite pour vous. Alors, du coup, trêve de blabla, on y va. Donc, alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette planète en scorpion Quel est le message Par quelles énergies on est brassé Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes qui verront cette vidéo J'aurais peut-être fallu poser cette question parce que j'ai tout un tas de cartes qui sont sorties du coup. Euh... Ok. Alors, il y a celle-ci aussi. Chariot, oh. ok. -ce ils étaient retournés Alors, pour le coup, euh, j'espère que vous voyez bien, ouais. voilà, voilà, il y a euh, 7 cartes, euh, donc ça fait vraiment beaucoup, mais tant pis, euh, tant pis, je les prends, euh, tant pis, on va voir ce que ça donne, il y a pas mal de coupes, euh, il y a 3 coupes, il y a 2 épées... Euh... Il y a des belles cartes, hein. euh, en dos de deck on a le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle c'est la réussite, d'ailleurs il me semble que le 9 de Pentacle faisait partie du tirage pour cette semaine. Euh, si j'ai bonne mémoire Donc, dans cette idée de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de, de bonne santé, donc une très belle carte aussi. Donc peut-être que justement cette pleine lune ici nous invite, hein, c'est ce qui va nous permettre d'être dans cette réussite parce qu'elle va faire remonter à la surface des choses. Alors, on va voir ce que, ce que ça donne pour la suite des cartes. On va venir préciser les cartes. Et on va bien voir ce qu'on veut nous dire. Alors, du coup, sur le set d'épée. Ok. Euh, bon, j'ai trois cartes. Alors, je vais quand même faire une petite précision, les gars, parce que je ne voudrais pas quand même que la guidance dure trois heures. Donc, si on pouvait... Euh me faire sortir qu'une carte à la fois, ce serait cool. Alors, euh, donc je suis tombée sur la carte du retour, le miroir magique et les rêves. Hein, donc, je vous, on va faire l'interprétation ensuite. Alors, du coup, sur 5 d'épée. Ah. Ok, 5 d'épée, fécondité sur euh, 10 de coupe. Merci, hérédité, elle saute bien en plus. Ça, c'est quoi 8 de coupe. Le voyage. Sur 8 de contact Évidemment, bon, bah là, euh, je crois qu'il n'y a pas trop de choix. Ouh, enfant, boomerang et la femme sur trois de coups. Oh là là. Alors, ça y est, on a l'homme, on a la femme, mais on a échec. Euh, je ne sais pas. Je vais laisser les cartes ici pour qu'il y ait plus de place. Alors, OK. Et sur le chariot. Alors, sur le chariot, on a la carte de la santé. Donc encore cette idée, le chariot c'est un arcane majeur, euh, c'est la victoire, c'est le mouvement rapide, donc en lien avec la santé c'est cool, et euh, en deux de deck on a la joie. Donc euh, tout comme ce 9 de Pentacle là, c'est une pleine lune qui ne euh, sera peut-être pas vécue non plus d'une façon trop euh, horrible, avec une, déconstru une déconstruction trop horrible non plus, parce qu'on a déjà fait pas mal de taf quand même, euh, mais en tout cas qui va procurer beaucoup de joie, en tout cas les énergies par rapport à cette pleine lune sont de belles énergies. Alors, on va continuer de préciser les cartes. Alors, sur 7 d'épée, retournez la magie et le rêve. Oh là là. Bon. Oh, J'ai 4 cartes. Alors, bon. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas trop centrée ou si c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sur 5 d'épée, il faut qu'on Alors, il y en a une qui s'est retournée. 3 dp sur 10 de coupé, et réduit. Bâton, la papesse sur 8 de pentacle, oh 8 de pentacle, les enfants, la femme et le boomerang. Un roi de bâton sur 3 de coupe, homme et échec. Ok, un 9 d'épée et sur le chariot elle a sauté direct, le chariot, on finit par le soleil. Donc presque, j'ai presque envie de vous dire, je vais m'arrêter à la dernière colonne. Bon, ce serait un peu de la facilité, je vais quand même vous décrire le tirage, mais euh, sur la dernière, enfin, on, a, on finit quand même sur cette notion de chariot, de santé et de soleil. Le chariot, c'est la victoire, la notion de rapidité, hein, on fonce. Euh, donc avec la santé, le soleil, c'est le bonheur, l'accomplissement, euh, c'est euh, la joie, donc... Euh, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est quand même très très beau. Et en plus, en dos de deck, on a un arcane majeur qui est la force. Donc on nous dit bien qu'on a la force. Euh, on a euh, cette idée aussi de courage, euh, d'affronter les choses. Euh, donc euh, c'est encore une fois une carte très positive. Hein. Alors, est-ce que par rapport à tout ça, on a besoin d'avoir un, un conseil ou un message, un message pour les personnes Ok alors le message c'est tout simplement de s'aimer de se regarder dans le miroir, d'admirer sa beauté physique sa grandeur d'âme, son immensité euh, l'immensité de son cœur, de se nourrir de cet amour infini et d'offrir cet amour à tout son être en gros de se donner tout ce qu'on euh, qu attend en vain de l'autre hein. c'est aussi en lien avec les liens euh, d'attachement c'est euh, d'attendre euh, que ce soit l'autre qui comble nos besoins qui nous aime, euh, c'est d'abord nous qui devons euh, faire ça pour nous-mêmes alors du coup une très belle carte j'ai plus trop de place, que je sais pas trop où je vais vous la mettre. On va la mettre ici. Euh... <rire> je rigole parce qu'en dos de deck, c'est la carte ouvrir les yeux et c'était le conseil de l'âme pour euh, pour cette semaine, dans le tirage de, de cette semaine. Donc, si vous l'avez pas vu je vous invite à regarder le tirage, la guidance énergétique pour euh, justement cette semaine et euh, le conseil, c'était d'ouvrir les yeux aussi. Euh, donc, euh, voilà, de très belles choses hein, qui arrivent. Alors, est-ce qu'au niveau énergétique... On veut nous dire quelque chose. quest ça, c'est niveau énergétique avec cette pleine lune. En sortant. Donc un travail sur chakra sacré, les émotions, la sexualité, la créativité, son jardin intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas Bon voilà, on vient avec les pardons, hein, c'est vraiment ce qui vient de l'intériorité. C'est nos pardons, c'est nos émotions. Et en dos de deck, on a la carte de la bienveillance. Euh, ok. Alors je ne suis même pas sûre que je vais tirer d'autres cartes hein, Parce qu'il y a tellement de cartes là-dessus euh, on, euh, on va voir ce qu'on qu fait avec tout ça Alors du coup on commence tout là-bas là-bas Avec un set d'épée donc le 7 d'épée, c'est euh, le courage, c'est faire face à un problème. Ça peut être aussi une carte qui symbolise les trahisons, Mais c'est ce soldat, il avance. Et on nous dit bien hein, aussi là-bas avec la carte de la force que, oui, il y a eu des difficultés. Mais malgré tout, on a euh, eu du courage, on a fait face. Et en plus, on nous dit ici en dessous, il euh, y a la carte du retour. Le miroir magique, c'est la protection divine. Euh, on a aussi la carte des rêves. Donc même si, alors dans cette carte ici du rêve, je vous la montre d'un peu plus proche, on a ce serpent hein, qui peut... Euh, voilà, c'est un monde un peu... Euh, Enchanté, et puis on a ce serpent. Alors, il y a une couronne sur la tête, mais on sait pas trop s'il est méchant ou pas parce qu'il emprisonne quand même notre jambe ici. Donc même si, voilà, il y a eu des trahisons, même si euh, on nous dit qu'on est protégé, il euh, y a ce courage, on fait face à un problème et il y a cette notion de retour, c'est-à-dire que ça y est, euh, peut-être que euh, finalement on, on sort de cette difficulté ou que la protection, en tout cas divine, revient, que on va pouvoir, euh, justement c'est peut-être nos rêves, hein, ce qu'on a envie de, de mettre en place dans notre vie, qui nous donne ce courage justement d'affronter la réalité et... Euh, en dessous, on a donc ces quatre cartes-là. Oui, c'était bien les quatre. Alors, du coup, il y en a tellement. Donc, on a un cavalier de bâton. On a l'amoureux. On a un 6 de denier. Et on a un 4 d'épée. Alors, le cavalier de bâton... C'est donc une énergie de feu, d'action, de, de, de, de création, et c'est exprimer ce qu'on ressent. Ça peut aussi symboliser les conflits et les disputes, hein, d'où peut-être cette notion du courage, de trahison, et peut-être aussi ce, ce serpent là qui, qui veille sur nous, ou alors qui nous observe euh, mal intentionnés. Euh, mais ça peut tout simplement, ce qui vient là, c'est aussi peut-être, encore une fois, ces fameuses pardombres, hein, c'est peut-être euh, nous face à nous-mêmes, encore une fois. Donc ce cavalier de bâton, il nous demande d'exprimer ce qu'on ressent. De, euh, on est connecté à notre flamme à et on va pouvoir s'exprimer sans avoir peur des retombées, en fait, de s'exprimer tel qu'on est, tout simplement. La carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Alors, bien évidemment, ça symbolise l'amour. Hein. On a quand même pas mal de cartes de couple ici. Donc, euh, il peut y avoir aussi un sens avec une relation amoureuse, un couple, un foyer. Mais c'est aussi la carte du choix, savoir faire un choix, un choix du cœur, un choix en lien avec, encore une fois, son intériorité. Est-ce qu'on est pleinement connecté à notre âme, à notre amour Ou est-ce que c'est encore de l'ego, etc Là j'ai quand même l'impression qu'on sort de ça, hein, avec cette carte du retour, cette épée, dans ce que je ressens c'est plutôt une situation où on avance et on est en train de sortir de la, de, de la guerre, on est en train de sortir d'une de, de, situation. » Euh, ensuite, le 6 de denier, de denier c'est la notion de partage, d'équité, de savoir justement euh, équilibrer entre ce qu'on donne, entre ce qu'on reçoit, donc dans cette notion de couple, mais ça peut aussi être au sein d'un travail, hein, c'est justement faire ce choix aussi, se choisir soi, le choix de l'amour, le choix de s'aimer soi, de, euh, dans cette no notion de, de partage et d'équité, bah, c'est oser dire qui on est sans avoir peur des retombées, parce que juste on exprime qui on est et c'est normal, donc juste d'être équilibré dans la relation. Et euh, on a ici le 4 d'épée, alors le 4 d'épée c'est euh, la pause, la réflexion, c'est prendre soin de soi, la guérison, donc oui on est dans une guérison, la pleine lune euh, en scorpion elle est là du coup pour vraiment nous permettre de réfléchir, de faire cette pause, ok qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, est-ce que euh, ce choix il est fait en lien avec le cœur, euh, est-ce que c'est euh, -ce est pas biaisé parce que je donne trop, je reçois trop, donc... Euh, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de difficile à faire, encore une fois, j'ai vraiment la sensation qu'on sort de ça, qu'il y a des choses qui sont en train de revenir, que c'est beaucoup plus. Alors ce qui me vient là, c'est que la façon de réfléchir, de s'aimer, D'être protégé, d'être connecté à d'être connecté à soi et d'oser exprimer, c'est en train de revenir, comme si c'était quelque chose qui était naturellement déjà présent à nous, qui était biaisé par, euh, par le karmique, par plein de choses, tout ce qu'on veut. Et que ça, c'est en train de revenir parce que justement, là, on nous invite encore une fois à prendre une pause. Euh, c'est important pour nous là, de nous reposer. Le corps, il en prend un coin, il, il, il reçoit énormément d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent au niveau énergétique, émotionnel, mental, et le corps, lui, il est toujours un peu à la ramasse, hein. il est toujours, il traîne la patte, mais il y a cette notion de courage, encore une fois, et euh, là, on nous invite, bah, encore une fois, à prendre soin de nous, et à être dans cette intériorité, et dans, dans cette phase de guérison. Alors, on a ici euh, le 5 d'épée, euh, oui, non, c'est le 5 de bâton, donc les 5, voilà, je ne les aime pas trop, mais le 5 d'épée, euh, donc ça peut, encore une fois, symboliser de la jalousie, de la crainte, mais il y a aussi l'idée de rester équilibré dans sa tête de peser le pour et le contre c'est-à-dire que OK il y a une bataille maintenant quelles sont mes parts de responsabilité qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est juste dans la situation est-ce qu'il y a des choses réellement dont j'ai totalement euh, conscience est-ce que je connais tous les éléments euh, en plus ici on a la carte du 3 d'épée alors la carte du 3 d'épée c'est vraiment pas une carte euh, tip top hein, parce que c'est les énergies tierces c'est les blessures du passé euh, la peur d'être trompé les trahisons les souffrances donc on est encore une fois dans cette notion de trahison et de souffrance est-ce que vous avez été trahi est-ce qu'il y a eu des blessures là qui sont remontées à la surface soit avant ou soit par cette pleine lune des choses qui remontent voilà on a cette notion aussi de d'intériorité hein, son son enfant intérieur qui a été blessé il y a des choses là qui remontent à la surface mais la la carte principale c'est quand même ce 5 d'épée et qui va pour moi temporaliser, temporaliser non tempérer pardon, euh, ce 3 d'épée dans la notion ok on, on prend conscience de tout ça mais on est en train justement malgré tout ça de rester équilibré, de vraiment peser le pour et le contre pour peut-être à un moment donné encore une fois faire naître cet enfant intérieur ou faire naître un projet qui peut-être était bloqué par des blessures, des trahisons, non je veux pas etc. Donc une fois, une notion de retour, il y a des choses qui reviennent assez facilement et spontanément. J'ai en moi cette notion de, là presque, euh, c'est pas que cette guidance sert à rien, mais juste laissez-vous porter en fait, tout est en train de se faire, euh, ne luttez pas. Euh, dans la notion aussi de, de 5 là, c'est de ne pas lutter, là, juste... Observez, observez-vous, prenez ce temps de pause, observez et les choses vont changer d'elles-mêmes. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller creuser en profondeur. Là, les choses remontent en fait facilement sans qu'on ait besoin d'aller fouiller. C'est la sensation que je ressens là dans mon corps, donc je vous la partage. Et vous en faites ce que vous voulez après derrière, c'est toujours pareil, hein, il faut que ça résonne en vous. Mais voilà, c'est ce que je ressens, donc je vous le partage. Alors le 10 de coupe... Euh, donc on continue, hein, on en est ici à la troisième colonne. 10 de coupe, c'est le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel, la sérénité. En plus ici, on nous parle d'hérédité avec cette notion eh bien, de, de lien ancestral et de famille aussi forcément. Euh, donc peut-être aussi des choses qui nous ont été transmises de génération en génération. Euh, on nous parle aussi forcément d'argent, mais de choses euh, qui sont dans la transmission. Et on est aussi sur ce mat ici, hein, sur ce fou. Donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans ce tirage euh, avec la notion de spontanéité, de nouveau, dip, de nouveau départ, ça y est, le mat, il s'est délesté euh, de tout ce qui euh, ne lui convenait plus, il est reconnecté à son âme, et maintenant il se lance sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ. Donc peut-être effectivement il y a des gens qui sont en train de se délester aussi d'un poids familial euh, trop fort, d'un karma transgénérationnel qui était beaucoup trop fort, de choses qu'on qu qu se trimballe au pied, Elles sont peut-être dans cette idée de nouveau départ, ou encore une fois dans cette sphère du grand amour, de la famille, etc. Peut-être qu'il y a cette notion de spontanéité, de relancer une relation ou de quitter une relation, mais dans un esprit beaucoup plus léger, donc c'est quelque chose de positif, parce que le mat il est très léger, hein, il a que son baluchon pour partir, hein. euh, et, euh, et on peut l'attaquer derrière, il en a rien à foutre, il continue son chemin, il est vraiment dans cette spontanéité, et ça y est, je quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau, donc peut-être aussi que là, en lien avec cette pleine ce qui est en train d'être mis à... à, à, à... Oh, comment ça s'appelle J'arrive pas à trouver le mot. Euh, mis à la surface, remonter à la surface, c'est peut-être justement tout ce poids transgénérationnel, tout ce poids qui... toutes ces choses qui nous ont été transmises par nos ancêtres, c'est peut-être de ça qu'on se délaisse pour avancer dans quelque chose de beaucoup plus serein et nouveau, pour atteindre cet épanouissement, que ce soit dans une famille ou seul. encore une fois, mais dans, dans cette histoire de grand amour, de grand amour avec soi-même, et pas parasité par ce poids transgénérationnel. Ensuite, on a ici euh, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le recul à prendre, le, le manque, la distance. Alors, ça peut aussi symboliser la distance géographique. Et en plus, ici, en dessous, on a la carte du voyage. Alors dans cette idée ici de distance, soit on vous invite à prendre de la distance et du recul par rapport à justement ce que vous ressentez au niveau émotionnel, de faire peut-être un voyage intérieur, soit c'est encore quelque chose de plus concret, que euh, bah, vous êtes à distance de personne, c'est aussi ce qui était ressorti dans le tirage précédent, hein, forcément avec ce qui se passe, mais on nous parle de notion de voyage et que euh, là ce qui me vient de suite c'est même si vous ne voyez pas, vous pouvez toujours être vu et voir. Il y a toujours des possibilités de se voir et euh, peut-être... Euh, euh, changer euh, sa façon de, de percevoir les choses et c'est pas parce qu'on peut pas voyager physiquement concrètement dans la matière et aller vers quelqu'un qu'on ne peut pas aller à sa rencontre sur d'autres plans et dans, sur d'autres dimensions mais pour ça il faut faire appel à sa sagesse intérieure à la papesse, à euh, cette notion d'illumination, de, euh, de révélation de sagesse intérieure, c'est vraiment la symbolisation de l'espace intérieur hein, en lien euh, forcément avec cette ligne en scorpion assez, euh, ça fait sens aussi euh, c'est l'intuition, c'est ici on, on nous invite à plonger dans notre espace sacrée, euh, parce que c'est là que réside la guérison. Donc peut-être qu'il est temps de se plonger à l'intérieur de soi, faire ce voyage intérieur à l'intérieur de soi, pour prendre de la distance euh, avec tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui nous bloque. On a ici un 5 de bâton. Le 5 de bâton c'est justement rester... c'est un sage c'est quelqu'un qui reste calme qui réfléchit à des questions hein, aussi dans cette notion de 5 DP. mais euh, voilà même si c'est les conflits autour de lui il sait déjà les choses il a cette notion de sagesse donc ça va bien avec la papesse même s'il voit des conflits même s'il voit qu'il a distance de personne il reste centré il reste calme euh, il est en train de réfléchir à la question il est dans ce trois dans ce quatre DP pardon dans cette guérison et cette pause intérieure et il sait que il peut son âme peut voyager sur d'autres plans et aller à la rencontre d'autres âmes. je me permets de vous parler Partager ça parce que c'est aussi ce que j'ai vécu très récemment. Et donc forcément, puisque c'est moi qui fais la guidance, c'est aussi en lien avec mon expérience. Donc maintenant, je partage mon expérience parce que ça peut aussi euh, vous parler. Voilà, alors le 8 de Pentacle... On va y arriver à bout de ce tirage. Le vide de Pentax, c'est euh, prendre un risque, faire un effort, travailler dur, se lancer dans un projet, faire entendre sa voix. Donc c'est l'idée, encore une fois, les deniers, les Pentax, c'est le, le, le, le côté matériel, c'est travail, c'est euh, l'ancrage, mais c'est les choses concrètes. Donc là, on nous dit que vraiment maintenant, hein, dans cette notion aussi de courage, hein, de faire face à des difficultés, maintenant on avance et, euh, on, on, comme je vous disais, je ressens vraiment cette notion, on sort de quelque chose. Maintenant, il, bah, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler dur, pour mettre en place des choses concrètes dans sa vie. En plus aussi, on a euh, ce roi de bâton, donc polarité masculine, ou un homme dans votre entourage, mais encore une fois, ça peut être vous, mais c'est un homme qui, du coup, passe à l'action. Donc, ça va plutôt bien avec celui de Pentacle. C'est quelqu'un qui est passionné, qui reprend justement son pouvoir, et ça y est, il y va. Ici, on nous parle d'une femme. Alors, évidemment, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou une femme dans votre entourage. On nous parle d'une femme, d'enfant, de, donc peut-être une mère de famille, et cette notion de boomerang, quelque chose qui revient. Ok, alors là, la chose qui me vient, c'est euh, euh, la, la, la femme, dans, toute, euh... dans toutes ces, euh, ces polarités, dans toutes ces dimensions, qu'elle qu soit mère de famille ou pas, mais en lien avec son enfant intérieur, c'est-à-dire sa part d'enfant, tous les archétypes de la femme, euh, c'est en train de revenir, c'est-à-dire cette connexion à ce féminin sacré, à cette polarité yin, elle est en train de revenir, ça revient enfin, et c'est ce qui permet aussi de se connecter euh, à l'intérieur de soi, mais à le côté de... Ah oh, putain, c'est chiant que ça me fait ça De créativité. Hein, le, le féminin sacré, c'est aussi la connexion à la créativité. Moi, là, ça fait sens à tout ça. C'est ce qui va permettre de matérialiser les choses. C'est vraiment se connecter à son enfant intérieur, se connecter à toutes ces, ces, ces différentes parts de femmes. On a différents rôles. Mais vous pouvez aussi, encore une fois, c'est dans la notion de polarité yin. C'est chaque personne, même des hommes, ont une polarité yin. On a le yin et le yang. Est-ce que c'est suffisamment équilibré Et cette notion d'équilibre, cette définition de l'équilibre, c'est vous qui la détenez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient là, que c'est beaucoup plus mis en avant et c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus aussi dans la matière de pouvoir oser créer aussi qu'on a à l'intérieur de nous, oser euh, être passionné et, euh, et oser créer quelque chose bah, de concret et, et faire des prendre des risques en fait il y a de plus en plus de peut-être de femmes, de personnes qui prennent des risques, qui font des efforts pour vraiment euh, ancrer dans la matière ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes et donc en tout cas cette pleine lune euh, elle est en train de nous inviter à faire ça à, à, à oser, à rester connecté à cette passion et à, et, euh, et à ancrer les choses je vous dis les choses telles qu'elles m'arrivent. Hein. Euh, J'espère que c'est clair pour le coup. Alors, sur le 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est savoir gérer ses émotions, ses sentiments. Il y a une notion aussi, parce que d'intensité, de célébration, hein, on a ces... Alors, moi, je n'ai toujours pas compris cette carte, parce qu'on a l'impression qu'ils font la tronche, mais pourtant, ils ont quand même des petits chapeaux, donc ils font la tête, ces animaux. Euh, donc, mais c'est dans cette idée de célébration, et il y a des choses intenses qui se passent. Donc, oui, forcément, avec une lune en scorpion, il y a peut-être beaucoup d'émotions et de sentiments. On est dans cette notion de gérer. Ok, j'ai compris les cartes d'après, je vous le dis après, ça peut aussi être l'idée d'amis de, de, qui peuvent vous aider justement à gérer ces émotions, cette pleine lune, peut-être que ça va... Ok, alors, j'essaie de dire sans oublier, donc cette pleine lune, elle est aussi peut-être là pour être encore plus connectée à notre féminin sacré, à notre polarité yin. Donc quelque chose qui revient donc à l'écoute des intuitions, l'écoute des émotions, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc aussi à être dans l'entraide, vous vous souvenez le, le partage là, euh, dans cette idée de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois aux autres, mais d'être aussi donné à soi, à recevoir pour soi. Euh, mais par rapport aux autres, d'être dans cette idée de célébration qu'il y a beaucoup d'émotions pour tout le monde et que les gens vont s'entraider, qu'il y a des amis qui peuvent nous aider. Et là, ce qui me vient avec cet homme et cet échec, c'est euh, dans cette idée que... Si on est connecté à la polarité yang dans ces moments-là pour gérer des émotions et des sentiments, on va vers l'échec parce que le yang, il est dans l'action, euh, il, il fonce, il y a cette notion d'autorité. Et on nous dit ici que pour gérer, pour aider des amis, pour gérer ces, ces, ces émotions très intenses, ces sentiments très intenses, on a besoin de faire revenir ce féminin sacré, cette polarité unique, d'être connecté à elle. Voilà, c'est la chose qui me vient, j'espère que j'ai rien oublié là-haut. Euh, ici, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est sur les peurs, les doutes liés à la famille, l'entourage, les autres. Ça peut être aussi les insomnies, euh, l'anxiété. Donc pour moi, c'est voilà, soit on est... Euh Inquiet pour euh, des amis, soit ce côté très émotionnel, beaucoup de sentiments, des choses qui remontent, on a envie de célébrer, on est un peu. Euh, voilà, ça peut créer des peurs, on ne sait pas trop d'où est-ce que ça sort toutes ces émotions. Est-ce que est, si c'est en lien avec votre famille, ça peut créer des doutes par rapport à la famille, à votre entourage, par rapport à vos amis euh, Est-ce que je les aime toujours ou pas Pourquoi je suis énervée Pourquoi je suis en colère Pourquoi ça remonte Voilà, ça crée de l'anxiété. Mais pour moi, ça crée de l'anxiété. Pourquoi Parce que on est connecté avec ce côté yang euh, de, euh, on doit comprendre, euh, on doit forcément agir, etc. Et là, on nous dit encore une fois qu'on va vers un échec si on est resté connecté à ça. Il faut pour moi être connecté à cette pourrélarité yin qui est dans le repos, la guérison, on se centre à l'intérieur de soi, on se laisse un peu bercer par les intuitions, les émotions, on se laisse traverser par elles sans chercher à comprendre et sans chercher à agir, même si évidemment là il y avait le roi de bâton mais c'était sur une autre interprétation. Donc là pour moi c'est ici euh, en lien, je ne sais plus du tout ce que je dis et ce que je raconte, j'espère vraiment que c'est clair. Euh, voilà, et donc du coup cette dernière euh, colonne qui est quand même très très belle, je vous montre quand même les trois dernières cartes donc cette notion encore une fois de mouvement rapide, de chariot, les choses avancent, c'est la victoire, la santé, le soleil, donc de très très belles cartes pour cette pleine lune qui va nous permettre euh, vraiment de retrouver une meilleure santé à tout point de vue, d'être dans l'épanouissement dans le bonheur, euh, vous avez entendu ma petite sonnette euh, tout à l'heure, donc pas de panique, c'est peut-être aussi un message pour me dire qu'il est temps de finir cette guidance, donc voilà le message à retenir pour moi c'est ça, j'ai même pas envie en fait de vous tirer d'autres cartes parce que euh, j'ai pas envie de vous marteler d'informations, je pense que la guidance était suffisamment complète, ce qu'il faut donc presque retenir c'est ces trois cartes là qui sont de très très belles cartes, euh, donc tout va bien merci de m'avoir écouté jusqu'au bout merci euh, d'avance pour vos commentaires hein. je, je sais que vous mettez de plus en plus de commentaires et ça me touche beaucoup et je sais qu'en plus ça va m'aider à ce que la vidéo soit de plus en plus vue, à faire connaître mon travail donc ça soutient vraiment mon travail donc merci beaucoup pour cela merci pour vos retours je suis vraiment contente que à chaque fois ça puisse vous parler faire écho en vous parce qu'encore une fois c'est vraiment le but de ces guidances je vous dis du coup à ce week-end pour la guidance énergétique de la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle pleine lune. A très bientôt